Bon, ça 25 minutes pour un autre aide, ça va être serré. Je vais Bon, salut, guys, mon nom est JP, bienvenue à Free Québec Québec. Aujourd'hui, mon Saint-Anne. On va aller tester la Hero 11 dans le stock qui brasse. Voir comment elle réagit. On va essayer des petits settings secrets que je trouvais très cool. Ah, petite fatigue, je vais essayer d'avoir de la jazzette quand même. On roule un petit peu avec la aujourd'hui. On a testé son Evo Calling pour la première fois. On Mais il n'est pas encore assez avancé pour faire des vidéos. Peut-être un jour. 37. Hop. Euh, vous n'êtes pas à bonne place. Ça. Pas de croisée de marcheurs, c'est possible. Qui sont dans les trails de vélo. Mais bon. Ça. Ok. Faut euh, me dire la stabilisation ressemble à quoi. J'ai testé un peu dans les derniers jours. La Vietnam dans les rablières. Et je trouve un petit quelque chose qui n'a vraiment pas pire. Si vous appréciez, ça se peut que ce soit ça, la nouvelle manière de filmer. Je ne vous en dis pas plus je vais me garde une, une petite carte cachée dans ma manche. Tout le monde qui me contacte va demander comment je fais pour faire des belles images comme ça. Malheureusement, je dois garder une petite gêne pour que je vous aime pas. Mais au Québec, c'est un petit peu mon gang-pain aussi. Fait que je fais attention à ce que je montre, à ce que je dis. Le 1837 a été retravaillé plus tôt cette année par la gang de bénévoles du Mont-Saint-Anne qui sont commandités par Boreal même. Boreal font pas juste commandité des rider avec des bikes. Ils fournissent des outils au oh, Builder ah. Oh, petite. Euh, Juste la suspension, petite perte de traction. Même travailler, ça reste une pièce rough. Je pas beaucoup fait cette année. Mon flot est pas parfait. Oh, il y a une ligne qui arrive à droite, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle ligne. Une nouvelle ligne à gauche. Oh, j'ai manqué ça. Je suis pas la pite dans ce de coin là. Ah, c'est ça la nouvelle section qui parlait. Nice. Bon, tout va bien. On a fait beaucoup plus de trucs plus rapides récemment, fait mes suspensions suspensions comme seté c'était pour faire gros full trail. Très bien! Dans la section de la bête! Ça, ça revient. Il y a du monde dedans, j'entends parler. On va swatcher. Rip les pédales. Oh, excusez, c'était ma pire section. J'ai descendu un pied tout le long. Okay, elle est assez glissante aujourd'hui. C'est glissant, que les freins sont un peu à la fin. On va se watcher C'est pas compliqué, c'est une piste qui demande du contrôle Tout le long Beaucoup de concentration, beaucoup de bike control Beaucoup de contrôle, du freinage Ça, ça, ça J'entends parler depuis tantôt, je ne sais pas si c'est qui ou c'est où. Oh, petite erreur de pied, pardon. Ah hey, c'est pas ma meilleure run, pardon Très hein? bien Ah c'est la première fois que je monte cette et j'aime pas ça <rire> Sans swatch Ouais! Okay. On tombe dans en partie flowy! Un peu trop floui! On tombe dans en partie un peu plus floué! Oh, ça a quand même bien été, pas de chute! Petites erreurs à lui rendu gros! Ok ouais! D'habitude je le capte. C'est pas la première fois de l'année. Non, malgré que j'ai fait une fois cette année. fait une fois cette année j'ai moins fait de gros double black euh, avec la fucking blessure à vertèvre ça ah, comme débloquer à la fin de l'année j'ai réussi à faire la World Cup on va ça sur des bases saines prochain plus de experts comme d'habitude. Quand nouvelle zèbe va bien. Très bien même. Ce que je vous dis pas, c'est que j'essaie de pogner la dernière gondole pour être fucking serré, fait. Oh! Là, je garde le up ça va bien. Ah, oh, le drop avait changé, je pense. On va swatcher. Ok, ouais. Il y a un peu plus long. Ben C'était comme facile ah. le overshotter. Donc ils ont retiré les planches. Ah. Ah. C'est quoi Ok. Ah. Super rare. Bon, mais c'était la 18-37 avec mes nouveaux settings de GoPro. J'espère que vous appréciez. Hop. Et sur ce, j'essaye de pogner la dernière gondole. Je ne sais pas si je vais être capable. Bon, à bientôt. Bon, bonjour. Rebienvenue à Fleuriat Québec. On coupe ici. Et on va aller faire une petite tordue à 4 heures. On est genre les derniers sur la montagne. On continue les petits tests avec la GoPro Hero 11. Je ne sais pas qu ce que j'aurais présenté à date, mais j'ai joué un peu avec la GoPro Hero 11 Black dans les derniers jours, semaines, et j'ai trouvé un petit ajustement qui pourra être très intéressant pour filmer les images. En 2023, fait on teste, voir comment ça va. Je suis convaincu que ça va donner certaines des plus belles images que j'ai filmées à ce jour. Je vais arriver de faire une petite 18 37, on va voir qu'est-ce que ça dit. Et on va finir un peu plus tranquille avec la Told C'est ma piste préférée secteur des haches, un mix parfait de flot et de technique, ce qui n'est pas évident à linker du début à la fin sans faire d'erreur, puisqu'il n'est pas évident de garder son flot. Oh. de ne pas trop lui faire honte. Adapt spawn toutes les roches. Ça est mis ça, faut que tu le sautes. Hein? On voit un petit peu qu'il y a une pancarte à droite, qu'il y a un drop. rapide pour sortir ça. Et on finit de setter la ZEB en avant. Je pense que je commence à avoir de quoi d'intéressant. Le Rock Chalk ZEB 2023. Avec le nouveau Damper qui est ma foi impressionnant. J'utilise le charger 2.1 comme damper depuis des années. Le petit n'avait pas été upgradé. Ça n'a pas de pire. Hop. Je crois que j'ai touché une pédale. Non. Je suis sûr que j'ai touché une pédale. Il que je mette des cranksets plus courts. Ah, je me suis écrasé les orteils, putain! Il y a genre de branche après mon arbre à gauche, c'est joli. On va laisser ça là. Ça fait de la décoration. Ouais, J'ai touché une pédale. comme sorti de ma ligne de course. Ok. Ah mes orteils. Putain. Le désavantage des c'est quand on roule le mode X low les pédales passent proches. Trop proche peut-être. Je tiens d'essayer une nouvelle ligne à gauche. On va essayer ça ça, ok, pas plus rapide Puis, ok, t'arrives ici ok, prends ton considération hein? il y a plusieurs qui sortent de mon vélo c'est te faut pas trop niaiser hop, c'est rendu c'est creux Ah, il y a une piste à gauche que je suis curieux Oh non, je vais se cacher pour entendre, excusez-moi. Vu ce que je viens de dire dans les 10 dernières secondes. Ah. Furp. J'ai gapé ça dans le bout dans l'histoire, il m'a dit que... Ça. Petite modification personnelle, ça. Ah! On quitte la tordue. On s'en va dans tac-tac. Juste ici. Aïe, ah! Ah! Ah, y'a-t-il de la boute dans l'objectif? J'ai pas oublié de checker... Oh, on peut pogner de l'inux ici, je sais pas. Let's go. Cool. Mais c'est pas là qu'on s'en va. C'est bizarre cet amortissement là. Ok. La <tousse> belle <tousse> <tousse> ligne L'ancienne. Je sais un peu pourquoi qu'elle s'appelle l'ancienne, c'est quoi c'est-tu l'ancienne Coupe Québec de quelque chose La catégorie, dis-moi donc c'est l'ancienne quoi Hop, c'est vrai le de cochon en avant. une petite vitesse dans l'ancienne. Ah. Une fucking boiteuse, mais là. Bon. Gros ah. ah. oh, technique du Mont Saint-André. On dit que des ponts en bois, c'est pas bon ça. On peut aller plus vite. Est pas de Foutu belle section du Mont Saint-André pour vrai. C'est se prend l'habitude par la grisante. Ça comme ah, je viens de faire. Hey, L'approche est rendu fucking sketch hein. Ça, ça. On fait attention. Tout le monde tombe ici. Ça ça, ça à gauche. Ah, ah ah. Check monsieur, moi je peux tomber. <rire> excusez Fuck Jim C. Et voilà, c'était l'ancienne et ça risque probablement de terminer cet épisode de Freeride Québec un immense Merci d'avoir écouté. Sur ce, on s'en va à la bière. Bon, vu qu'il court, un petit bonus. La demi Ça. Je vais juste fait de la piscine pour revenir. On va avoir un peu de fun. Du lin, beau. Off pipe, plus naturel. Ça. La partie à droite c'est plus steep à gauche ah, ça commence à creuser pas mal hein. Ça. et voilà c'était la demi-lune aussi oh. un petit quickie